Bienvenue dans le dernier épisode de cette série, donc je reviens après un certain temps pour euh, venir full circle. Dans le premier épisode, j'avais commencé par poser la base de cette cité 3D que j'ai créée de toutes pièces. C'était pour un projet de série live action qui, à cause de la pandémie, devrait être repoussé à l'année prochaine. Et donc, j'ai en quelque sorte recyclé ce monde pour une série d'animé qui va sortir dans quelques mois. Euh, je continue de travailler dessus. J'ai presque fini d'animer à peu près le quart des épisodes, mais donc ça, ça exclut euh, les voix, la musique et le mix son. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais ça s'en vient. Et dans un dernier épisode, eh bien, je vais faire un test pour voir si je suis capable d'intégrer du real-life footage euh, de façon réaliste dans cet environnement que j'ai créé. Donc Pour voir si les textures et les éclairages se mixent parfaitement avec ce que j'ai filmé. Et pour cela, je vais utiliser le plan que j'ai fait dans ma dernière vidéo de moi qui euh, bah, euh, fait des choses avec une tasse. Et euh, bah, sans plus tarder, on parle le timer. Let's go Alors, je vais déjà commencer par me trouver un endroit. Je ne vais pas vous mentir. En fait, j'avais déjà un endroit en tête quand j'ai filmé. Je pense que c'était... Je pense que c'était quelque part ici. Il faut que je remette là. Couleurs, C'est un gros projet. All here we go. Donc, je pense que c'était que c'était ici, cette porte-là. Bien sûr, falloir changer certaines couleurs pour aller avec les éclairages que j'ai mis quand j'ai tourné. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais d'abord repousser la caméra un petit peu. Bon, ça commence à être un peu lourd. Alors, on va enlever les trucs et on va importer Donc, le footage. Je pense que ça doit être images as plains. Et c'était PNG qui est ici. Alright. Oh, Allez Faut oublier que ce projet était tellement plein que c'est une lenteur catastrophique. Et donc vous pouvez voir que comme j'ai un background invisible PNG, et eh ben je flotte. Et voilà. Parfaitement intégré. Fini Je vais lui mettre au euh, focus. Alors... En vrai, c'est quand même pas si mal, c'est ça qui est très drôle. Bon, <rire> Bref, il faut aussi, donc quand je vais essayer de m'intégrer, que je garde en mémoire que ce que je vois là, c'est avec le render de Eevee. Mais euh, par la suite, je ferai un render cycles pour qu'il sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus réaliste donc ça peut changer et aussi surtout là ici dans le preview j'ai pas mis les, euh, le shading donc avec les euh, les ombres et euh, comment la lumière affecte tout et tout. donc je vais déjà essayer de me placer ah qu'est-ce que c'est lent qu'est-ce que je peux enlever d'autre oh, les arbres tiens avec une 35 mm donc on va essayer de mettre quelque chose de similaire quand même ok on va baisser ici Ici de me mettre à peu près okay, l'échelle. Mes pieds descendent. Je suis beaucoup trop grand. Par rapport à la porte. Alright, donc, qu'est-ce que je faisais déjà comme mouvement J'ai ouais, fait comme si j'ouvrais la. Comme si je sortais en fait et que je refermais la porte de toute beauté et ça s'arrête là parce que en vrai c'est plus long. Alors si vous voulez comprendre pourquoi il y a autant d'erreurs de rotoscope, je vous invite à regarder la dernière vidéo où donc j'ai de faire rotoscoper ce footer de moi par des logiciels d'intelligence artificielle. Donc clairement ça ne sera pas parfait à cause en partie de ça mais on peut peut-être trouver juste une séquence. Ça m'a dit d'essayer d'animer l'ouverture de la porte, sauf que au début je suis supposé être derrière et après mon pied doit passer devant. Donc ça. Mais aussi, il faut que mon pied touche le sol. Pourquoi oh, ici on a l'impression que je marche dans la mare Ça c'est l'angle de la caméra. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait un sol droit non plus donc peut-être que un petit peu. On va voir si on peut faire le modif sur ce sol. Je sens que ça va être compliqué de faire ça en 30 minutes. Bon, avant de passer à l'animation de la porte, je vais essayer de matcher de l'éclairage. Donc, je vais changer la couleur de ça ici. Alors, je vais faire un match de couleur assez grossier. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on va le faire de visu, comme ça, ça a l'air pas mal, donc maintenant que les éclairages ont l'air pas si mal, je vais voir comment je passe la caméra, si je laisse comme ça ou pas, donc c'est certain que comme ça, c'est pas si mal si je rapproche, au moins pour le sol, ça change pas trop, je pense qu'il faudrait que je fasse plus par en bas et ouais comme ça, comme ça c'est mieux que finalement un plan plus large serait mieux pour cacher les, les erreurs. On va faire ça comme ça. Puis s'il bouge comme ça, on dirait que le parallaxe est quand même assez bien respecté. Donc c'est quand même assez bluffant. Donc je pense que je pense qu'on va commencer, admettons, un peu comme ça. Et alors que j'ouvre la porte, on va passer. Plus comme ça. Ici, entre les deux, on va faire une interpolation linéaire. Combien de temps dure ma chute Je me souviens plus. Je l'animation, ça ressemble à quoi Oh, c'est. Beaucoup trop blanc. Bon, donc techniquement, ça, c'est la moitié de la vitesse. Ça a l'air pas si mal. Voyons voir au niveau des pieds. Bon, là, il y a un pied qui disparaît, mais ça, c'est le. Radioscope de cul, <coughs> j'ai pas eu la patience de le refaire après, que l'IA soit passé dessus, désolé. Les pieds restent vraiment au même endroit sur le sol, c'est quand même très bluffant. Le seul problème c'est que comme moi je restais stable, c'est sûr que ça paraît peut-être un peu qu'il y, qu y a du parallaxe derrière moi, mais ok, je suis quand même assez impressionné, bon il y a quand même pas mal de temps qui est passé, mais quand même impressionnant d'être arrivé à ce résultat aussi vite. Ici le focus, je vais le faire directement ici, hein, tant qu'à faire. On va baisser un peu les f stop pour avoir un petit peu de flou de... Pourquoi, je... Pourquoi c'est flou comme ça The hell, man. Pourquoi ma magnifique expression faciale est si floue What the hell, man. J'ai suis Pourquoi je ne focus quelque chose de bizarre qui se passe ici. Très étrange comment le focus fonctionne avec un objet comme ça en 2D mais bon là aussi on peut voir que euh, je suis très très trop décontrasté il a fallu que je m'occupe du contraste des couleurs il euh, bon. faut noter aussi que je sais que dans, la, dans un workflow euh, footage 3D traditionnel euh, on utilise un un format de couleur qui s'appelle euh, ACES pour euh, que pour, pour que la gamme de couleurs de la n'importe quelle caméra en fait euh, soit bien calibrée avec le logiciel de 3D c'est quelque chose qu'il faudra que j'apprenne avant de commencer à faire ce genre d'intégration euh, pour des projets sérieux quand j'aurai plus que 30 minutes pour réussir mon intégration parce que ben, clairement ici ça se voit on va voir ce que ça donne avec les shaders. Et ben ça, ça euh, Génial, on voit rien. Bon, je vais utiliser celui-là. Est-ce que ça peut valoir la peine de me mettre un peu dans l'ombre pour cacher certaines imperfections Ouais, je pense que quelque chose comme ça, ça pourrait être pas mal. Puis après, donc, là, il y a, ça, il y a un problème, c'est que je trouve que dans Blender, à moins que j'ai pas encore trouvé les... Euh, les, les settings corrects à mettre. Je trouve que euh, quand on a des objets donc qui sont faits avec euh, de, des shaders de lumière, je trouve qu'ils émettent pas assez de lumière. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'ils ont un halo, mais y a, la couleur de leur lumière n'affecte pas les, les matériaux à côté. C'est possible que je n'ai pas encore trouvé comment, euh, comment faire ça, mais euh, s'il n'y a vraiment pas d'option pour le faire, c'est un peu embarrassant. Donc je vais devoir ajouter des lumières, le rouge ici. ça, on va le mettre... Ah voilà, bon, là, ça affecte trop. Et maintenant, je vais rajouter un dernier petit quelque chose. Pour essayer de vendre le fait que c'est réel, pour masquer un peu l'aspect 3D du décor et euh, m'intégrer mieux dedans en mettant un matériel de volume, donc pour faire comme s'il y avait de la brume. Ok, donc on va aller, y aller comme ça. Et ici, au niveau de la couleur, je vais mettre chose d'un peu. Je vais faire je vais mettre une keyframe ici. Je le à moins 2, voyons voir ce que ça donne comme animation. Je sors ici. Et, et la brume passe. Je vais boire hein, mon café et je me fais engloutir par la brume. Ah bon, il y a toujours le truc bleu de merde ici, hein, mais, euh, mais bon. Cela euh, dit, euh, je pourrais éventuellement euh, rattraper le rotoscope et remplacer le footage très facilement. Mais, euh, mais bon. Donc, c'est quand même pas si mal. Là, oui, bon, il restait l'animation de la porte. Bon, en vrai, j'ai animé la porte après parce que j'avais dépassé les 30 minutes. Mais donc, voici le résultat que ça donne. Je suis quand même... Très content et un petit peu impressionné que ça sorte aussi bien. Il y a des erreurs, bien sûr. Il y a des, euh, des mauvais matchs de couleurs à certains endroits, de contraste, etc. Mais euh, c'est relativement pas si mal, surtout pour aussi peu de temps, je trouve. Donc euh, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et donc, c'était le dernier épisode de cette série. Parce que maintenant, ben, je vais focuser mes efforts d'animation à finir la série d'Issuban. Et l'année prochaine, vous pourrez revoir cet environnement. Cette cité de science-fiction donc dans une série live action que je vais commencer à réaliser plus tard cette année et que j'espère verra le jour donc en 2020. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller jeter un oeil à mon site web. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine